J'ai gagné 11 733 euros à 21 ans grâce à ma chaîne YouTube et à mes projets. Et si tu me connais bien, tu sais que je prône souvent l'honnêteté et la transparence. Donc c'est pour ça que je vais te faire un partage d'écran où je vais te montrer en détail toutes les sources de revenus à l'euro près pour que tu puisses bien comprendre et que cette vidéo puisse t'inspirer. Si tu me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, Abonne-toi à la chaîne On attaque maintenant, sans plus attendre, dans le vif du sujet, je vais te faire un partage d'écran. Je vais te montrer mes revenus et mes déclarations. Comme ça, ça te montrera comment fonctionnent les documents et surtout d'où viennent mes sources de revenus. Donc là, c'est la miniature de la vidéo de 2020. Donc mon salaire YouTube, tu pourras aller la voir. J'explique comment j'ai gagné 4417 euros sur l'année 2020. Et là, pour l'année 2021, j'ai réussi à faire 11 733 euros. Donc un peu plus de fois 2 et tu vas voir que y a, normalement j'aurais pu atteindre les 15 000, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été encore payées. On va y rentrer, t'inquiète pas. On passe tout de suite au premier trimestre, comme je t'ai dit. Il va y avoir que de l'honnêteté, que de la transparence. Tu vois vraiment tout. Il n'y a pas d'informations là qui sont euh, compromettantes dans le document. Je veux dire, mon numéro de ciré, c'est quelque chose qui est public. Donc voilà. Ça, c'est ma déclaration du premier trimestre en tant qu'auto-entrepreneur. Je vais t'expliquer aussi comment le lire, comment ça marche et euh, qu'est-ce que c'est, que par exemple, l'ACRE que tu vas voir un peu plus bas dans les ici, montants du service à payer. Donc, euh, au niveau de, du premier trimestre de 2021, on peut voir que j'ai généré 2369 euros de chiffre d'affaires. Comment s'est réparti ce chiffre d'affaires J'ai décidé à chaque fois de te faire un graphique pour te l'expliquer. Il y a 8,4% c'était des hashtags, donc c'est-à-dire c'était un placement de produit sur ma chaîne YouTube. Tu peux te faire les pourcentages pour voir à peu près combien ça représente en termes d'euros. J'ai préféré mettre les pourcentages pour qu'on puisse voir un petit peu plus l'aspect qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de pourcentage. Euh, YouTube, c'est tout ce qui est la monétisation, euh, donc euh, les, tout ce qui est un petit peu, bah, voilà, les pubs qu'il y a sur les vidéos YouTube, ça m'a rapporté sur le premier trimestre 3,1% de ces euh, 2369 euros de revenus. Et enfin, le reste, c'est 88,4% de la formation. Donc, qu'est-ce que j'entends par formation il y a plusieurs types, il y a tout d'abord la formation que je vends sur mon site lucabrasier.com donc c'est des formations pour les étudiants qui t'aident à réussir sur YouTube mais avant je faisais également des formations un petit peu sur euh, apprendre, gestion des connaissances, euh, méthode d'apprentissage, etc. Il y a également les formations que je fais avec d'autres sociétés. Donc, je vais te parler de deux sociétés dans cette vidéo. Je vais te parler de euh, Up, qui est une société pour les prépas scientifiques, donc euh, qui aide les, les, les étudiants en prépa scientifique sur le français philo et le TIPE. Et personnellement, j'intervenais sur le TIPE. Et enfin, le, la deuxième entreprise, on va dire, avec laquelle j'ai travaillé, c'est celle d'Antoine BM, qui est un entrepreneur qui est sur YouTube, qui a un peu plus de 150 000 abonnés et qui vend des, des formations et qui a passé justement euh, cette année-là euh, le cap des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on s'est associé sur une formation, mais ça viendra sur le troisième trimestre. On reprend pour le premier trimestre actuellement, c'est que sur les revenus de mes formations ou de celles faites en rapport avec le TIPE, avec du coup, bah, prépa-up, ce qui nous fait une rentrée d'argent de 2369 euros avec tout en bas, tu peux le voir, des impôts à payer qui sont de, 45, de 445 euros pardon, euh, que j'ai dû verser euh, à l'URSSAF. Donc, comme c'est ma deuxième année avec l'ACRE, j'avais un pourcentage qui était plus faible au niveau des impôts. Tu vas voir qu'à un moment, je vais passer à la troisième année et qu'il va y avoir une petite augmentation. Le deuxième trimestre, beaucoup plus faible, tu vas voir que je n'ai rentré que 94 euros et ça vient uniquement de la monétisation YouTube. Alors, comment je peux rentrer Tu vas te demander 2369 le trimestre d'avant et seulement 94 après. C'est parce que les revenus avec le TIPE, si tu veux, euh, que j'avais avec Up, étaient variables. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément les revenus tous les mois. C'était versé à un peu de manière irrégulière, parfois tous les 2, 3, 4 mois. Donc Ce qui fait qu'il va y avoir des revenus en dents de scie un petit peu tout au long de l'année. Mais comme j'ai encore des études à côté et que je ne suis pas à temps plein dessus, euh, 94 euros sur le deuxième trimestre, ça ne m'a pas posé de Et euh, On voit que j'ai donc 21 euros d'impôts à payer et que je passe aussi à la troisième année avec l'ACRE. Donc, je passe à 11,60, par exemple, et en bas, 19,80 pour le numéro 154, ici, tu vois, je suis à 19,80 au niveau du pourcentage d'impôt, alors qu'avant, j'étais à 16,50. Ça fait quand même une certaine somme quand tu vas voir que pour le troisième trimestre, j'ai pu déclarer un chiffre d'affaires de 9000 euros, et euh, 13, enfin 9 013 euros plus 85 euros au-dessus dans la vente de marchandises. Alors pourquoi j'ai déclaré 25 euros dans la vente de marchandises Parce que tout simplement, j'étais allé dans un carrefour contact et j'étais allé vendre des exemplaires de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant » Et quand tu vends des exemplaires d'un livre comme ça, de manière physique, dans une librairie directement, ou quand je me suis mis dans ce magasin, eh bien, ça correspond à la catégorie « Chiffre d'affaires des ventes de marchandises ». Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cet endroit-là. Donc, j'ai vendu quelques exemplaires de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Tu verras qu'il n'y a pas de centimes aussi sur les fiches de déclaration parce que, tout simplement, c'est toujours arrondi à l'euro près, inférieur ou supérieur selon les centimes qu'il y a derrière. Les 9013 euros. C'est là où il y a eu un petit peu tout qui s'est cumulé et ce qui a fait une rentrée d'argent aussi importante. Euh, tu vois qu'il y a deux traits qui sont séparés parce que d'un côté, j'ai rentré un petit peu 1% grâce à YouTube. 1% je crois de mémoire grâce à un placement de produit ou un partenariat, c'est un petit peu bah, l'autre pourcent qu'il y a. Et enfin, 98% grâce à de la formation, donc c'est-à-dire soit de la formation que j'ai vendue directement sur mon site, comme je t'ai dit, lucabrasier.com, soit de la formation vendue via up soit de la formation vendue via Antoine BM. Donc on a sorti une formation ensemble suite à une interview que j'ai fait avec lui, où je parlais un petit peu de la sortie de mon livre, et eh bien on a sorti... Euh, la formation Devenir auteur publié, donc c'est une masterclass tout simplement de deux heures où j'explique un peu tout le processus que j'ai eu dans l'écriture, dans la publication. Donc voilà, toute cette, toute cette masterclass est disponible sur le site internet d'Antoine BM si jamais tu veux plus de détails et que tu es intéressé pour écrire et publier un livre. On repasse maintenant tout de suite sur le quatrième et dernier trimestre. Et après, tu vas voir que je vais te montrer des projections et des choses encore plus intéressantes. Pour le quatrième, le quatrième trimestre, on a 48,6% de vente euh, du chiffre d'affaires qui correspond aux formations. Donc on voit que j'ai fait que 172 euros. Donc comme je t'ai dit, ça fait vraiment euh, des revenus en dents de scie. Euh, YouTube représente 47,7% de cette somme. Et enfin, un autre projet dont je te parlerai sûrement courant 2022 qui représente 3,7% de cette somme. Je préfère pas t'en parler maintenant parce que je suis en train de le lancer et dès qu'il sera bien lancé, j'en ferai une vidéo un petit peu plus complète pour t'expliquer euh, l'envers du décor de ce projet. Maintenant, on va passer sur le bilan global et je vais te montrer quelque chose qui a un rapport avec le, le site internet sur les chiffres, le chiffre d'affaires généré. Euh, on peut voir que ça, c'est une application donc qui me permet d'avoir, euh, je l'ai depuis peu, ça me permet un petit peu d'avoir une, une, un dashboard de mes revenus, des factures que j'ai à éditer et que j'ai à envoyer. Donc, si tu veux que je te fasse une vidéo un petit peu plus poussée sur ce logiciel, t'expliquer comment il fonctionne et comment je peux maintenant simplifier, on va dire, tout ce qui est la partie, euh, euh, comment dire, bah, tout ce qui est déclaration des revenus, euh, gestion des clients, éditer les, fa les factures et tout ce qui va avec, je t'invite à laisser un like. Et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé, je vous ferai une vidéo plus poussée là-dessus. Euh, je repasse maintenant sur le partage d'écran. Comme je t'ai dit, en 2020, j'ai pu générer 4 417 En 2021, si tu fais la somme de tout ce que je t'ai montré, ça fait 11 733 euros. En attente, comme tu peux le voir ici euh, sur le côté droit, c'est les montants que j'ai facturés et qui n'ont pas été encore payés. Donc, ça veut dire que j'ai 4 485 euros qui devraient arriver prochainement sur mon compte bancaire. C'est différentes factures que j'ai réalisées récemment. Donc, il y en a pour les ventes de formation en ligne. Il y en a pour des prestations dans les écoles quand je suis intervenu. Il y a des créations de sites. Enfin, il y a un peu plusieurs, on va dire, prestations que j'ai proposées. Ce qui fait un total donc, de quasiment 5 000 euros, enfin, 4 500 euros en attente. Donc, pour un total, on va dire, total, euh, toute prestation confondue depuis que je génère du chiffre d'affaires sur Internet, de 20 635 euros. Euh, donc ça, c'est 2020 plus 2021 plus le début de 2022. Mais bien sûr, ça ne change pas que pour, euh, pour 2021, ce que j'ai encaissé, c'est 11 733 euros. Donc j'espère que c'est déjà tout d'abord cette honnêteté, cette transparence sur les chiffres que j'ai pu te partager parce que j'étais pas du tout obligé de te montrer combien ça rapporte YouTube sachant que j'ai une chaîne d'à peu près 6000 abonnés mais je trouvais ça en fait inspirant de te partager l'envers du décor et te montrer qu'on n'est pas obligé en fait d'avoir une chaîne forcément à 10 000, 100 000, 200 000 abonnés pour vivre de sa chaîne YouTube on peut très bien le faire bien avant à question... enfin pardon, on peut très bien le faire avant Bien sûr, il faut mettre en place certains process et il faut mettre en place certains produits, entre guillemets, que tu vas soit vendre directement à ta communauté, soit des placements de produits que tu vas effectuer, soit tu vas t'associer avec des personnes de différents milieux qui peuvent, à qui tu peux apporter des compétences et tes connaissances et avec qui tu peux bah, trouver un, un terrain d'entente. Il n'y a pas également dans ces chiffres les rentrées d'argent par rapport au livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Tout ça, ça viendra sur 2022. Pour terminer, la dernière image que je voulais te montrer, c'est celle-ci. C'est celle de mon programme YouTube Empire qui est disponible sur mon site lucabrasier.com. Euh, J'avais juste envie de faire une petite aparté dessus, non pas pour te le vendre si ça t'intéresse, mais pour justifier un petit peu cette valeur, euh, on en avait déjà parlé, des 18 625 euros. Euh, que j'explique je, que tout simplement sur cette page de vente du programme YouTube Empire. Comme tu peux le voir, si on additionne juste de 2020 et 2021, on est plus aux alentours des 15-16 000 et peut-être il y en a qui pourraient se dire « Oh mon Dieu, euh, il nous ment sur ces pages de vente, il n'est pas réglo, ce n'est pas un chiffre qu'il a vraiment gagné ». C'est parce qu'en fait, j'ai pris en compte euh, tout ce qui avait été généré dans les paiements en attente. Et même, comme tu peux le voir, depuis que j'ai créé cette page de vente il y a quelques mois, euh, il manque à peu près bah, 2000 euros que je pourrais rajouter, vu qu'au total, j'ai généré 20 635 euros et que là, j'annonce 18 625. Donc, je pourrais rajouter 2010 euros à peu près. Donc voilà, je t'ai fait le tour de bah, tout simplement tous mes revenus que j'ai eu en 2021. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à la partager et à la liker également. Ça me ferait super plaisir que l'honnêteté, et la transparence que je te partage et que je bah, diffuse et que je divulgue ces informations dans cette vidéo, bah, ça, ça te plaise, que je me rende compte que c'est quelque chose qui puisse t'inspirer, te motiver à lancer ton projet parce que tu as un projet passion que tu aimerais bien euh, monétiser, que tu aimerais bien mettre en place. En attendant, laisse un commentaire si tu as des questions euh, que, auxquelles je me ferai un plaisir de répondre ou si tu as des idées de vidéos qui pourraient te plaire un peu plus là-dessus. Et si tu veux également un peu un compte-rendu comme ça, peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas, pour 2022, tu peux encore une fois, comme je t'ai dit liker cette vidéo. Si c'est tout pour aujourd'hui, on s'arrête là. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaille bien et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ou dans la mailing list, le, la missive YouTube, c'est une newsletter quotidienne que j'organise où j'explique tout simplement comment obtenir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube, euh, générer 100 à 200 euros par mois pour commencer grâce à ta chaîne YouTube et enfin, euh, réunir une communauté de plus de 1000 abonnés. Donc ça, c'est tous les conseils que je te donne gratuitement dans la missive YouTube. Et en plus, tu as un petit extrait du livre « Le petit guide du YouTubeur étudiant » qui offert, est offert, c'est « Choisir son matériel pour débuter ». Et si tu souhaiteras aller un petit peu plus loin, il y aura le programme YouTube Empire qui sera également disponible. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent aller plus loin et approfondir davantage leurs connaissances sur le domaine. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.